je ferme les yeux si lentement que je n'y vois plus rien. La nuit tombe plus vite que mes paupières tandis que je pédale et les champs de blé noir deviennent champs de grenouilles. Le son est immense, le soir est infini et les coassements diffractent l'espace autour de mon vélo dont les roues teintent en dix possible que cela les perturbe les grenouilles niveau séduction. Alors l'écume sonore se retire à mon approche. Je teinte et elle revient de plus belle derrière moi, s'écraser sur le bitume. J'ai l'impression de pénétrer des vagues vivantes, vertes et noires, invisibles. Je ferme les yeux si lentement qu'ils deviennent des pierres polies et faire marcher mon instinct est une question de survie dans le noir. Pour autant, je pourrais aussi bien en mourir, car je ne sais pas bien écouter. Quand apprend-on à écouter Quoi Quand apprend-on à écouter Je dis dans le vide des chants de grenouilles en rut. Quoi Faut-il tendre l'oreille ou se fermer La technique, c'est quoi je demande pour entendre l'instinct, la fréquence. Je cherche la bonne fréquence à écouter. Je pédale et je tourne le bouton FM dans ma poitrine. Je cherche la bonne fréquence, mais ça grésille. Quoi que je fasse, ça grésille. Comme si j'étais la seule humaine, la dernière de la vie. Alors je pédale, retrouver les miens, retrouver ma famille, écouter leur voix claire, et je colle mon visage à l'air frais de la nuit. J'avance plus vite que mes yeux, il me reste une mince vente aveugle, plissée, par laquelle une lumière jaune s'infiltre. Je serai bientôt arrivé. cela veut dire, je serai bientôt. Je serai bientôt arrivé je serai bientôt arrivé je serai bientôt arrivé je serai bientôt arrivé je serai bientôt arrivé je, je serai bien